Montage et description table pique-nique bois modèle 6 places. Dans cet article et vidéo, je vous présente cette table pique-nique qui se trouve sur le marché en version bois épicéa autoclave. Voici le packaging que j'ai reçu. Au cours de son montage, je vais détailler les éléments qui la constituent pour permettre éventuellement à ceux qui le désirent de la réaliser avec une autre essence de bois. Réalisation du plateau le plateau est constitué de lattes de 1800 mm de longueur, 120 mm de largeur et 40 mm d'épaisseur. 4 lattes de cette dimension sont nécessaires. Plus 2 lattes de même dimension avec angle arrondi. Ces 6 lattes espacées de 6 mm forment un plateau de 1800 mm sur 750 mm. Ces lattes seront maintenues par trois entretoises de ces dimensions. Des avant-trous de 10 mm de diamètre et 3 mm de profondeur sont percés pour recevoir les vis de fixation. Ces trois entretoises sont positionnées de cette façon, précisément à ces dimensions. Elles sont fixées avec des vis à bois de 4 mm sur 70 mm. Montage des pieds. Le plateau est ainsi assemblé, je passe au montage des pieds de la table. Les premiers éléments sont pour chacun des deux pieds deux petites entretoises de ces dimensions. Des trous de 8 mm de diamètre qui permettent le passage des boulons de fixation. ...sont positionnés et percés précisément à ces dimensions. Ces trous sont alésés ensuite à 30 mm de diamètre... ...sur une profondeur de 20 mm. J'ai donc 4 petites entretoises de ce format. J'ai également 4 barres de pied. Elles ont ce format et ces dimensions. Elles sont percées de 4 trous de 8 mm de diamètre... ...à ces positions précises. J'ai donc 4 barres de pieds de ce format. Pour compléter les éléments de ces pieds de table, j'ai 4 grandes entretoises de ces dimensions. Chacune de ces grandes entretoises est percée de 4 trous de 8 mm à ses positions précises. Comme pour les petites entretoises, sur une face simplement, ces trous sont alésés à une profondeur de 20 mm. J'ai donc 4 grandes entretoises de ce format. J'ai également deux derniers éléments qui sont des pièces d'appui de ces dimensions précises. Je procède maintenant au montage des pieds de la table. Je commence par positionner les petites entretoises des pieds. Elles viennent insérer les deux entretoises extrémités du plateau de la table. Ceci fait, je mets en place les quatre pieds. Pour les positionner, il me suffit d'aligner les trous. Pour fixer ces éléments, je dispose de boulons de 100 mm de longueur et 8 mm de diamètre. Chacun muni de deux rondelles et d'un écrou de 8 mm. J'introduis donc dans l'alignement de chacun des trous, un boulon avec une rondelle derrière la tête du boulon. Puis une autre rondelle à la sortie du boulon ainsi que l'écrou de serrage. Je bloque les boulons. Ceci fait, je fixe ces ensembles sur les entretoises du plateau avec des vis de 6 mm de diamètre et 70 mm de longueur. Je passe maintenant à la mise en place des grandes entretoises qui maintiennent l'écartement des pieds et qui servent également d'assises pour les bancs. Je les fixe avec des boulons de tête plate de 8 sur 100 mm. Je mets ensuite en place les deux jambes de force que je fixe avec des vis à bois de 6 sur 60 mm. Je peux maintenant retourner la table. Les assises de banc sont composées chacune de deux lattes de ces dimensions. Sur une face, les angles sont arrondis à ces dimensions. Pour chacune des assises, deux petites entretoises de ces dimensions permettent d'assembler ces lattes. Les deux lattes de chaque assise sont assemblées et fixées ainsi avec des vis à bois de 6 sur 70 mm. Ces petites entretoises de maintien des lattes sont insérées aux extrémités des grandes entretoises qui maintiennent les pieds. Ceci fait, je fixe ces assises dans les grandes entretoises avec des vis de 6 sur 70 mm. Voilà, la table est terminée. Mise en place dans le jardin, elle sera d'une grande utilité. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube.